Bonsoir Tyro Salut On parle ce soir de ton nouvel album 360 Part 1, sorti le 7 octobre dernier sur ton label French Town, mais aussi chez Baco Records à Bordeaux, et c'est Daydream qui fait la promo, du coup on big up Fred Lombard, au passage. Yes, big up à Fred Pour commencer déjà, un petit mot pour décrire cette première partie. Varié, riche, euh, pluriel, euh, intime, universelle, Ouais, je, je voilà. garderai intime. Ok. <rire> Merci beaucoup. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, là, avec Nour. Quel âge a-t-elle Elle a deux ans et trois mois. D'accord. Alors, déjà, félicitations pour euh, ce bébé qui vient de sortir et puis félicitations pour ce dernier bébé, là, que tu nous fais en deux parties, comme à ton habitude. Hein, tu fais plusieurs parties, souvent, enfin, surtout dernièrement. Ouais, j'avais fait ça sur Révolution, euh, parce que c'était un projet euh, sur lequel je savais pas combien de titres j'allais mettre. Euh, et c'est vrai que ça m'a donné le goût à, à ça, mais c'est surtout parce que j'ai eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de musique euh, avec le Covid. Ouais, c'est ça. Et, donc, euh, et, donc, et comme j'ai pris beaucoup de plaisir à, à les faire, j'ai eu du mal à, à m'en séparer, à faire le tri, et en même temps, je voyais bien que 25 titres... Je pense que c'est un peu indigeste d'un coup. Ça me permettait de faire aussi deux événements, euh, d'étaler un peu dans le temps euh, cette, cette production que j'avais faite pendant quasiment deux ans. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Tu dis sur YouTube, j'ai pu lire ça, que ta vie n'est plus la même depuis qu'elle est là. On parle de Nour toujours. Est-ce que tu optimises tes nuits durant lesquelles tu te lèves pour composer ou comme la majorité des papas, tu retournes dormir euh, non, je, je je dors la nuit et, et moi je suis un, moi je travaille le jour. J'attends pas la nuit pour euh, avoir de l'inspiration. C'est pas un truc lié chez moi. C'est c'est pas uniquement nocturne ton inspiration, c'est ça. Du, du tout, elle est même plutôt dure. Yes. On parle du clip donc nous, il est magnifique. Merci euh, vraiment, merci pour ce clip. Merci pour tous les parents. Ben, merci, merci à vous et puis euh, merci à à ma femme et ma fille, bah déjà d'être, et puis à ma femme d'avoir accepté de jouer le jeu. Enfin, évidemment, on n'avait pas du tout euh, toutes les images d'archives qui sont dans le clip, on les avait pas du tout imaginées, euh, on les avait pas faites pour qu'elles soient dans un clip. D'ailleurs, au départ, quand j'ai commencé à réfléchir sur l'idée de choisir ce titre en single et de le mettre en image, j'avais décidé d'être absent à la fois moi et à la fois nous et, et également ma femme. Ah, carrément Ouais ouais je je je voulais pas les exposer puis finalement quand j'ai commencé à réfléchir avec des équipes de travail là-dessus on a commencé à imaginer des choses et c'était très mise en scène et je me suis dit oh là là on va fabriquer quelque chose qui est tellement loin de la vérité ouais puis c'est faire appel à des comédiens tout ça c'est pas ton style hein. voilà mm. ouais pas trop et puis donc euh, bah voilà je me suis dit tiens bah je vais commencer par faire un montage de toutes les images d'archives qu'on a depuis qu'elle est née mm -hmm. euh, puis ensuite on va voir déjà ça ce que ça donne, je vais le regarder avec ma femme pour voir ce qu'elle en pense et puis ensuite en regardant ça on s'est dit bon on va, on va inclure des images de playback pour mettre un peu de distance entre euh, disons Dairo euh, et euh, ma vie. Privé. Oui. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on trouvait que c'était pas mal. Et après, je me suis dit, ah, ça serait bien qu'il y ait un peu des dessins, de l'animation, des trucs d'enfants dessus. Et, et, à, et à la fin, le résultat, j'en suis très content parce que justement, je trouve qu'il y a une petite distance, on rentre, c'est une, une porte, une petite fenêtre ouverte sur ma vie, mais en même temps, je trouve ça assez pudique. Et donc, je suis vraiment content. Ouais, mais c'est super. Hein, mais en plus, tu me fais la transition directe puisque je voulais te poser la question. Euh, Est-ce que tu en as discuté avec la maman en ce qui concerne leur présentation au grand public Évidemment, évidemment, ça a été une discussion. On a pris le temps. On sait pas. Je vais pas. Je vais. Je vais, Moi, j'étais un peu réticent au départ aussi. Donc, euh, on a réfléchi. On a. On a attendu déjà de, de voir euh, les premières images. Déjà de, de faire un montage des images d'archives. Mm -hmm. Et ensuite, on a fait euh, étape par étape. Et après, on s'est posé des questions. On s'est dit qu'elle était petite, que euh, on la reconnaîtrait pas plus tard. qu'en même, temps ce serait un beau cadeau pour elle, peut-être dans. 10, 15, 20 ans, euh, Carrément. Et voilà. Et puis, à la fin, ben, bah, on n'est pas déçu du résultat. Au contraire, bon, on trouve ça joli. Et puis, on se trouve ça sincère, euh... ah, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, hein. Ça, ça touche de toute façon, ça touchera tous les parents qui le verront, euh, comme, euh, comme, comme ça m'a fait chaud au cœur, euh, à moi, hein. C'est, c'est vraiment très, bah, très ça fait plaisir, merci. <rire> bah, on sent hein, que c'est un album plus intimiste de toute façon. On sent que tu as mûri, que tu y as mis beaucoup de maturité à l'intérieur et euh, euh, que ce soit au niveau des paroles, au niveau du son, euh, c'est vraiment super. Je voulais te parler de Daddy Mori qui, lui, est plusieurs voilà. fois papa. Il est voilà. avec toi sur le, feat, sur le titre Pas fait ce qu'il fallait. Euh, qui est super ouais. lui aussi. Est-ce qu'il t'a donné des conseils sur la paternité euh, non, mais il m'a beaucoup encouragé. J'avais pas besoin de soutien particulièrement, mais il a été vraiment hyper bienveillant. Euh, il était euh, à la fois content pour moi et même carrément fier. Tu vois, <rire> il avait un petit côté un peu comme euh, comme si un grand frère qui est content de voir euh, Petit frère euh, bah, passé euh, franchir ce cap, quoi carrément bah, comme on sent la bienveillance dans le titre aussi hein, avec Tiwoni, pareil, euh, c'est très très bon. Ça aussi, hein. est-ce que tu vas t'arranger pour être présent le plus souvent possible auprès de ta famille maintenant? Ah, oui, bien sûr. Mm -hmm. puis, euh, je on a eu la chance déjà de justement que de, ma femme était enceinte pendant le pendant la période des confinements mm -hmm. et puis ensuite. Ma fille est née en juillet 2020. Mmh. Donc, tu vois, en plein Covid. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour l'une et pour l'autre. Mmh. Et, euh, et de toute façon, euh, je veux dire, en, en, en vrai, euh, voilà, je sors un album, j'ai envie de le défendre. J'ai envie de jouer les nouveaux titres sur scène. Mais j'ai euh, autant, si ce n'est plus, envie d'être avec elle. Mmh. Eh oui. Bon, on va parler de l'album maintenant. Euh, Est-ce qu'il y a eu coécriture Alors, dans la, dans la partie 1, il y a titres il bon, y a évidemment les featuring où chacun euh, euh, a écrit un peu sa partie même si c'est aussi fait un peu, un peu de façon collégiale okay. moi j'aime bien euh, j'aime bien quand je travaille avec des artistes euh, euh, discuter avec eux de leur texte discuter du mien euh, voir comment on peut améliorer des phrases des tournures euh, choisir des mots euh, c'est un, un exercice moi j'aime bien écrire j'aime bien je suis exigeant j'aime être juste j'essaie d'être vraiment juste à la fois simple, mm -hmm. euh, juste et, et essayer d'amener un peu de poésie quand, quand j'y arrive. Donc c'est un exercice que j'aime partager. Mm -hmm. euh, donc évidemment sur tous les featuring, ben, c'est des discussions sur sur la façon dont, dont on va choisir les mots. Mm -hmm. Et puis il y a deux sites sur lesquels euh, j'ai appelé des gens pour écrire. Il y a ramène-moi que j'ai écrit avec euh, Zoé Simpson, mm -hmm. euh, qui est une chanteuse euh, auteur et qui euh, donne des cours. Au cours, euh, Florian, mais qui est une, une amie de longue date, une, fille avec qui, une femme avec qui j'étais au, au collège. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a également Marinette Lévy, qui est sur le titre Génial, euh, et qui est également une amie, euh, une personne avec qui, euh, qui est euh, auteur de romans, de scénarios pour euh, la télévision, le cinéma. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, c'était des manières pour moi de partager ces moments où, en général, je suis seule, parce que là, tous les autres, ben, je les ai écrits seuls. Et c'est un exercice que j'aime bien faire seul, mais c'est aussi un exercice que j'aime partager. mais bah c'est ça. Oui. Et j'aime bien discuter. En fait, quand on écrit à plusieurs, ce que je trouve génial, c'est qu'on a un retour tout de suite. Bah, tout de suite, on se dit « Ah, ça, c'est super !» Oui, c'est la a magie de suite, la connexion. Hein, voilà. Donc, sur « Amène-moi » et sur « Génial bah, », j'ai travaillé avec euh, ces, deux, ces deux personnes. Ces deux euh, femmes ce hein, qui, qui sont très ouais, talentueuses aussi. Ouais. Et, et du coup. Talent. Pour, pour les featuring, tu les as organisés comment ils sont euh, Tu les as fait à distance ou ils sont venus chez toi Non, non, ils sont venus à la maison. Euh, alors, dans cette partie 1, il y a donc euh, de, le premier featuring, c'est celui avec Théonie et Dali Mori. On a écrit et enregistré chez moi, dans mon studio, mmh. euh, qui est un home studio. À Paris euh, À Paris. Okay. Euh et donc euh, voilà on s'est fait deux séances et on a on a fait le morceau comme ça d'ailleurs en fait ils sont passés un jour à la maison et euh, j'étais en train de faire ce morceau mmh. et euh, je leur ai écouté, ils m'ont dit "Ouah, j'en mets euh, vas-y fais-nous une place tu vois j'ai <rire> euh, dit vas-y euh, vas-y euh, vas on, on y va on a on a on a posé le titre et c'était génial parce que je suis très fier d'avoir de, de, réussi à les amener sur un terrain euh, qui est pas trop le leur d'habitude justement, qui, qui est pas, euh, ils parlent pas forcément d'eux dans de, de cette façon là, de, dans, dans cette intimité, dans cette proximité. Ah oui, tu les incites euh, à cette intimité là, bien sûr. Ouais, et en même temps, ils ont, à dire que ils ont, ils sont, je trouve, excellents dans la forme. C'est vraiment leur qualité, euh, leur, leur, je trouve leur qualité première, et là. Il y a un truc, c'est que quand on écoute la chanson, on écoute vraiment ce qui est dit. On est pris dans l'histoire, dans la narration, euh. dans la confession, mais dans oui. la confidence. Le dans rapport confidence. du fils à son père, ouais. Voilà. Mais en même temps, techniquement, et d'un point de vue stylistique et esthétique, c'est un morceau qui est hyper... Tu vois, les flots et tout sont, sont hyper techniques. En musicalement en parlant rapport, aussi, oui, bien sûr. Ouais, mais tu vois, ça glisse, quoi. C est, c est... Et donc, je suis très content de ça. Et à la fin du morceau... Euh... On était vraiment touchés. Et eux, ils étaient euh, notamment Maurice qui, qui, a, qui, a, qui a dit à Ronnie, euh, Putain, là, euh, ouais, on s'est foutu un poil, là. On... Et vraiment, ils étaient vraiment émus, ouais, idôme, était il était vraiment ému, quoi. donnent il donne les larmes aux yeux. Ouais, ouais, c'est clair. Pour tous, ouais. les, tous les enfants qui n'ont pas connu leur papa euh, ou qui ont leur papa qui est parti jeune, euh, comme, comme pour toi, euh, ça va parler à beaucoup de monde, ce titre-là aussi. Hein. Bah, J'espère. Hein. C'est vraiment un titre pour euh, justement réconcilier un peu le, les, les blessures quoi de ça, de, de l'absence paternelle ou de la difficulté euh, bah, des rapports euh, père-enfant. Euh, ouais. Père-enfant aussi, d'ailleurs aussi. Hein, de, Bien voilà. sûr, ouais, c'est euh, l'absence d'un parent, de toute façon. Hein. Pour écrire cet album, tu as mis combien de temps en tout Disons que je pense que peut-être le premier titre, euh, il a au moins euh, deux ans et demi, trois ans. C'est Nour Non, le premier titre, c'est pas Nour. Je crois que c'est... Euh, je pense que c'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Je pense que c'est celui-là, mais je pourrais pas Je pourrais pas dire vraiment... Euh, je suis pas certain, tu vois. Ah, t'as pris ton temps, tout simplement. Oui, j'ai pris mon temps. En fait, ce qui était bien, justement, pendant cette période du Covid, c'est qu'il n'y avait pas d'échéance. J'avais pas de date. Tu vois, je faisais les morceaux les uns après les autres sans savoir ce qu'ils allaient devenir. C'est pour ça que je l'ai fait dans une grande décontraction avec beaucoup de détente. Mmh. Et je pense aussi beaucoup de plaisir. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me dire euh, bah je vais je vais en choisir 15 et je vais abandonner les autres tu vois ouais euh, ouais ça ça transpire ça transpire de de bonheur de, de de tout plein de bonnes choses on se souvient de toi hein, dans la bande originale de Taxi c'était en 2000 il y a 22 ans déjà euh, avec cette bande originale tu as séduit vraiment toute une génération dont la mienne hein, qui est moi j'ai 45 ans tu vois on va dire que tu as commencé bien plus tôt hein, avec le cinéma t'avais 12 12 13 ans c'est ça Ouais, j'avais 13 ans le cinéma c'est venu de façon complètement hasardeuse On j'avais jamais fait de théâtre jamais fait de comédie je j'avais aucune idée euh, aucune velléité pour moi de devenir comédien et il y a eu un casting sauvage ils sont venus dans le collège où j'étais et puis en fait euh, ça m'a mis en fait surtout euh, la, la la la connexion avec la musique là c'est que tout à coup quand le film est sorti comme j'avais le premier rôle et que l'affiche, c'était ma tête de profil mmh. je me suis dit waouh ouais, en fait, tout est possible dans la vie, quoi, ouais, vraiment. Bien sûr. Quoi. Il suffit et de donc, se donner là, les moyens. Ouais, puis ça, je l'avais eu sans le vouloir, exactement. Et là, je et donc je me disais, bah, attends, ça, tu l'as eu, tu l'as même pas demandé. Donc si tu veux quelque chose, bah tu, tu vas pouvoir l'avoir. Et si on n'abandonne jamais, qu'on est exigeant, qu'on travaille, qu'on rêve, il faut absolument aussi croire et rêver en ce qu'on fait. Euh... Si on rêve. Euh, de quelque chose et qu'on se donne les moyens d'y arriver, qu'on bosse, qu'on persévère et qu'on est dans une idée aussi de progression euh, et qu'on n'abandonne jamais, mmh. et ben, finalement, il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Quoi. Bien sûr, bien sûr. On va parler de ta maman maintenant qui est enseignante en sociologie et, euh, et surtout une grande amoureuse des lettres. Est-ce qu'elle t'influence sur ton écriture je pense que bon, elle est plus, elle est plus enseignante, hein, ça fait des, des années maintenant. Elle est à la retraite. Euh, elle est à la retraite depuis euh, depuis 15 15 ans. Mm -hmm. euh, et euh, elle m'influence pas directement dans le sens où je lui envoie pas les textes euh, validation ou pour discuter forcément avec elle. Mm -hmm. Mais elle a influencé ma façon d'écrire. Mm -hmm. euh, elle a justement même quand elle écrit pas, je veux dire même dans bah, sa façon de s'exprimer, mm -hmm. elle recherche. La justesse des mots, quoi. Essayer de d'avoir le bon mot avec l'idée, tu vois, de, de pour être précis, en fait. Tu es marocain, c'est ça du côté de ton papa Exactement. Eh oui. C'était pas dit de suite que tu manies la langue française avec autant d'efficacité. Euh, non. Après, moi, je suis né à Paris. Euh, je suis, j'ai je suis, grandi à Paris. J'étais à l'école en France, en française. Donc, euh, moi, j'étais tout de suite dans la langue française. Mmh. Euh, euh, mais de toute façon, euh, même quand on est en France, on n'est pas forcément euh, incité à. Enfin, on n'a pas forcément la chance d'avoir des gens qui aiment la littérature, qui, qui ont le souci de ben justement de l'expression. Euh, juste et que ce, euh, ce genre de choses donc euh, donc euh, je, je leur remercie évidemment et oui oui et puis entre le marocain et le français il y a il y a une diversité telle de mots dans la langue française que euh, tu peux n'être que épanoui oui c'est clair que pour écrire c'est une super langue pour chanter c'est assez différent mais enfin je veux dire il y a beaucoup de bon dans les deux il y a de, beaucoup de travail mais euh, je trouve que c'est une une, une une langue très riche dans l'écriture et en sonorité, euh, elle est plus difficile à appréhender que, que, que l'anglais, par exemple. Il y a beaucoup de diphtongues, et puis aussi c'est, puis la musique euh, qu'on a beaucoup, qu'on a, qu a beaucoup écoutée, entendue, elle est, elle est en anglais, donc il y a une grosse différence entre la façon de faire sonner l'anglais et de faire sonner le français. C'est un challenge euh, intéressant. Ouais, c'est pas la même musicalité du tout, hein, c'est clair. Alors, euh, tu prends ton indépendance. Est-ce que tu te sens moins libre depuis que tu as construit ta famille? <rire> Bah, c'est plus la même liberté. Mm -hmm. est Elle est différente que... Et puis oui, j'étais euh, un peu le, le, au centre de ma vie et de mon existence jusque-là. Mm -hmm. Et là, il bah, y a un vrai décalage. c'est plus moi le centre, c'est euh, ma fille, ma famille. Et donc, euh, bah, forcément, euh, j'ai plus la même liberté. Après, j'ai attendu assez tard pour euh, bah, faire un enfant. Mm -hmm. Donc, euh, je n'ai pas de... Je, je ne regrette pas euh, ma vie d'avant. Parfois, euh, ça pique un petit peu. Parfois, c'est difficile. Parfois, euh, parfois, euh, bah, il faut et voilà, hein, il faut être présent, il faut élever un enfant, il faut, faut être. Euh... Bien sûr, tu es responsable encore plus maintenant. Est-ce que tu te sens plus fort depuis que tu es papa Comme un solo de fella, je dois t'avoir dans les veines et même au-delà pour accepter la nuit des concerts à Capella. Je me sens heureux, je suis très heureux. Je suis, oh, je suis à chaque fois que je la retrouve, j'hallucine. Je, je, je, je, je, ah, déjà, le... tu as un sourire magnifique, alors elle doit te donner le sourire, mais encore plus, quoi. Ah, ouais, ouais, voilà. Je suis, je suis, vraiment, je suis vraiment toujours content de la retrouver euh, après une journée d'absence et tout. Euh, <rire> Confortable, mais euh, en fait, j'ai maintenant une autre vie qui est tout aussi plaisante euh, et je suis ravi d'avoir de, de, de, de, une fille et en plus, j'attends un autre enfant et un petit garçon. Ah, félicitations, voilà. le choix du roi, c'est magnifique! Et <rire> tu parlais de faiblesse donc à l'instant euh, on va parler de la bienveillance donc tu parles souvent aussi euh, elle est considérée comme une faiblesse comme la gentillesse euh, dans notre monde aujourd'hui euh, doit-on doser les énergies euh, que l'on distribue au risque de s'épuiser euh, écoute moi j'ai une forme de philosophie ou de, de leitmotiv enfin de règle que je me suis fixée, c'est justement de ne pas préjuger euh, des gens quand je les rencontre. Mmh. Peu importe euh, leur catégorie sociale, leur euh, sexe, leur couleur de peau, euh, leur taille, leur poids. Euh, mmh. euh, je, je, ne, je ne les juge que par ce qu'ils me donnent et ce qu'ils me montrent. Mmh. Donc, euh, dans ce sens-là, j'ai une forme de bienveillance et de, de geste vers l'autre euh, pour être à égalité. Et, euh, et je m'oblige je et je m'y tiens. À partir du moment où je suis en face de toi et que tu me montres que tu n'es pas respectable, que tu manques de respect à moi ou aux autres, mm -hmm. euh, pour des raisons de catégorie sociale, de sexe, de couleur, etc., etc. Dans ce cas-là, je n'ai plus... Un petit peu comme, comme tout le monde dans la vie, on est obligé de faire du tri, hein. sinon ce serait impossible. » C'est ah oui, c est c est... comme ça que je C'est du, du vernis en couche par-dessus, quelque chose qui n'est pas pur. Oui, voilà. Et puis, voilà, qui... euh, bah, il faut se présenter tel qu'on est. On a tous des failles, on a tous des choses qui ne sont pas savoir, savoir s'aimer soi-même pour aimer les autres, c'est important aussi et puis dans cet album on le sent hein, puisque tu es transparent sur toutes tes émotions c'est toujours autobiographique bien sûr comme on aime euh, je vais revenir là, je vais te parler du titre 369 Moon qui est très explicite hein, parce qu'on pense tout de suite à la position, enfin je sais pas si c'est mon côté femme qui veut ça mais moi j'aime beaucoup tes chansons d'amour euh, qui sont un petit peu le fil rouge de tous tes albums, euh, c'était la pleine lune la dimanche euh, est-ce que Moon 369 Moon, donc ça fait penser à la lune, est-ce qu'elle a une influence sur tes désirs, cette pleine lune euh, Sans doute, euh, elle a une influence sur beaucoup de... Bah, C'est un cycle, mmh. et, euh, et pour, euh, pour tous ceux qui ont un petit peu conscience, on voit bien que quand même il y a des cycles, il y a beaucoup de cycles dans, euh, qui régissent la vie de beaucoup de gens, notamment des femmes évidemment, mmh. et, euh, cycle de, des marées, de la mer, enfin... Je pense que quand même effectivement, euh, on a des connexions avec l'univers, le monde qui nous entoure évidemment. Oui. Euh, et, euh, et, et, et je ne sais pas. Euh, en tout cas, je ne dis pas ah tiens c'est la pleine lune, euh, ah je vais être en forme ou <rire> Pas vraiment. Mais en tout cas, il y a en tout cas il euh, y a une forme de aussi de, de poésie quoi dans le ciel tout simplement, dans les étoiles, dans les planètes. Euh, il y a une magie il y, y a un imaginaire il y a du rêve euh, mmh. et euh, et puis puis oui j'aimais bien 369 en fait évidemment bah il y avait 360 il y avait ce truc c'est le, le titre m'est venu après la chanson et mmh. j'ai trouvé que c'était c'était marrant aussi parce que cette chanson, euh, à la fois, le mélange la sexualité, l'amour, le désir mm. et en même temps un peu d'humour aussi, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Ouais, quand tu fais les accélérations, c'est excellent. C'est euh, très, ouais. très bon. Hein. Mm. On... on va parler maintenant euh, d'après l'accouchement, parce que souvent, après l'accouchement, il y a la déprime postnatale, et un couple normal, entre guillemets, on va dire, se dispute de temps en temps. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à trouver ce thème des disputes dans de futures compositions ah bien sûr. D'ailleurs, euh, j'ai ai déjà écrit euh, des chansons là-dessus. En tout cas, sur sur euh, si c'est pas sur la dispute, sur la rupture et sur le fait euh, euh, après sur la dispute en, pas vraiment directement, mais dans rendez-vous, qui était un titre où je m'adressais à où en tout cas le personnage s'adresse à sa partenaire et lui dit euh, bah viens on parle et viens on dit les choses parce mmh. que Arriver à la fin de quelque chose et qu'il qu vaut, euh, vaut mieux se le dire pour pas souffrir tout simplement, oui. Pour pas souffrir tout simplement et pour pouvoir euh, à la fois être honnête et en même temps, euh, et pour pouvoir rester en contact en fait et pas devenir des étrangers quoi. C'est ça, te couper les liens d'un coup d'un sel, enfin ça fait mal aussi. Hein. Ouais. Ce soir, on va s'écouter dans Kikaliente, Mama Earth, et euh, merci ah pour ce titre, hein, car c'est elle qui nous donne tout, hein, alors que l'homme transforme sans cesse le verbe donner en verbe vendre. Euh, Est-ce que tu souffres, toi, de la violence du monde extérieur euh, Je ne sais, sais pas, peut-être que j'en souffre pas, mais en tout cas, il me, il me, choque. Mm. Il me choque, il me, il me, il me, il me, il me il me questionne, moi une... ouais, et oui parfois il me bouleverse aussi euh... je suis euh... comment dire euh... ouais un peu scandalisé je suis scandalisé parfois par effectivement notre rapport au vivant comment euh... comment on a et puis euh... et puis aussi voilà en fait euh... on a on a calqué euh... notre je sais pas si c'est notre rapport à la nature a été calqué sur le rapport qu'on a entre nous, c'est-à-dire des, des rapports hiérarchiques. Ouais. Et euh, voilà, il faut quelqu'un au sommet de la pyramide, et puis après il faut des, des, des, des sous, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, des, des, des moins que rien. Des, et comme et la nature, c'est un peu pareil, quoi. S'il y a un côté euh, genre, bah ben non, la vie d'un homme c'est l'ultime, euh, la chose la plus importante au monde. Et moi, je l'ai pensé pendant longtemps d'ailleurs, et effectivement, là, s'il s'agissait de Sauver un être humain plutôt qu'un qu animal, bah, euh, la question se poserait pas. Mais, mais je, je suis de plus en plus en train de me dire que euh, bah, que la vie d'un arbre, par exemple, qui, centenaire, enfin, c'est quelque chose. quoi. Mmh. Que euh, Par exemple, quand on achète un poulet à 5 euros dans le commerce, qui a donc dû être acheté par le commerçant à 1,50 euros, je me dis mais c'est ça qu'on met comme prix sur la vie d'un être, même si c'est qu'un petit poulet qui... Il n'a pas de... Enfin, euh, je veux dire, donc on va pas tomber amoureux, on ne va pas devenir notre copain, on va pas avoir d'action, échanges particuliers, mais je me dis qu'on a un vrai problème, là, quand on sait qu'il y a entre 7 et 8 milliards d'animaux tués tous les 3 jours mmh. pour nourrir euh, le monde, et que euh, je sais pas combien qui est caché, puis la façon dont on le fait, dont on le fait, enfin, on, on, voilà, on a un rapport au vivant, là, qui me convient plus du tout, mmh. et... Euh, et, et, et je trouve que c'est important d'en parler c'est important de se rappeler qu'on vient pas de nulle part qu'on qu'on qu n'a pas que des droits qu on a aussi des devoirs Exactement. Et on est dans une société je trouve où euh, on est beaucoup beaucoup dans le oui mais moi j'ai le droit mais moi mais moi mais moi je veux ci, mais pourquoi j'ai pas ça mm. et, les, euh, et moi mon, mon self love euh, moi il faut que faut que je m'aime faut que alors oui évidemment hein, il faut il faut il faut s'accepter, il faut être en paix avec soi, il faut s'aimer, euh, mais il faut aussi euh, respecter le monde qui nous entoure. Et bien parfois, euh, parfois, on peut se nourrir soi-même euh, à travers les choses qu'on fait pour les autres et le respect qu'on a pour eux. Et bien oui, et puis si la planète pouvait parler et nous dire toutes ses exigences, on en entendrait tous les jours et tout le temps, tout le temps. Hein. C'est euh, peut-être ça hein, qui, qui serait bien qu'on qu puisse réaliser. Euh, alors, bah, du coup, ce soir, on va s'écouter aussi à 369 Moon, car elle donnera plein de bonnes hormones à ceux qui écouteront. Et euh, j'ai hâte vraiment de voir le clip aussi. Hein. Et puis, euh, on va s'écouter Nour, bien sûr que tu as déjà clippé. Est-ce que tu as prévu de clipper tous les titres euh, Écoute, pour l'instant, j'ai pas prévu de clipper tous les titres. J'aimerais en faire le plus possible. Euh, parfois, ce sera des clips, parfois, ce sera des lyrics vidéo, des petits... Euh... Donc, en tout cas, de la mise en image ou en dessin, euh, parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière la sortie d'un album, notamment celui-ci qui est en deux parties. Euh, comment ouais. mettre en image tous les messages que tu passes Est-ce que tu as déjà des idées, comme tu disais à l'instant Ouais, ouais, j'ai pas mal d'idées. Euh, je ne vais pas tout révéler là, parce que j'aime bien faire un peu des surprises. Suspense On a déjà mis en dessin comme les étoiles. On a déjà mis en image et en détournement plus jamais. On a déjà clippé, filmé euh, euh, Mélanine, featuring Volodia. Ouais, on en euh, ouais. J'ai un projet très ambitieux pour Génial. Euh, et voilà, j'aimerais bien aussi, effectivement, euh, faire quelque chose avec 369. Ouais, ouais. parce que moi, j'ai dû sélectionner trois titres donc, pour ce soir, euh, qu'on va écouter ouais. juste après ton interview. Trois titres sur les 13 de cette première partie. Et euh, j'ai beaucoup hésité donc, avec Mélanine dont tu parles, hein, parce que c'est un titre qui en dit long sur l'avenir que la plupart de nous veulent. Et euh, le duo avec Volodia est magnifique, vraiment. Euh, qui l'a écrite, celle-ci C'est à quatre mains euh, oui, oui, on l'a a écrit euh, on a écrit tous les deux mais c'est lui qui est venu vers moi en me proposant le titre. Il avait déjà écrit le refrain, il avait déjà il avait commencé à écrire son couplet qu'on a pareil retravaillé un petit peu ensemble mm -hmm. et puis euh, j'ai écrit ma partie et puis quand on a fini le titre, euh, je lui ai dit euh, est-ce que ça te dirait qu il, qu il, de mettre aussi sur mon album parce que son album va aussi sortir très bientôt. Ouais. Et euh, il était euh, ouais, il était il était super motivé à l'idée donc euh, donc, on s'est dit, bah c'est parfait. puis, comme ton album vient, bah, viens, on, on le clip comme ça. Il va pouvoir euh, nous servir tous les deux. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'il est né. Cool. Et donc, il sera, il est sur le tien et il sera sur le sien aussi. Voilà, exactement. Cool. Et comment tu l'as rencontré, Volodia Alors, Volodia, ça fait longtemps que je le connais. Je le connais depuis l'époque déjà de face cachée. Ah oui. Et oui. en fait, on s'est croisés les premières fois euh, en concert en euh, son système, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, euh, oui, on s'est connus sur, sur, sur scène, quoi, en fait. D'accord. Ouais, c'est pas la scène s'est Et, ouais. Et comme il dit dans son titre, là, je pense que tu l'as écouté, « Toute mon âme euh, », il dit ouais. à un moment donné, « Si je brille, c'est pour éclairer les autres ». Est-ce que c'est ton sentiment aussi euh, Par rapport à lui ou par rapport à moi Par rapport à toi. Euh, en tout cas, moi, j'espère que ma musique elle ne sert pas qu'à me faire briller. Mmh. C'est pas du tout en tout cas euh, son objectif, c'est pas l'objectif de ma musique. Moi, j'aime qu'elle l'idée qu'elle soit au service des gens, qu'elle puisse servir les gens en Bien fait. Sûr. Et que évidemment, elle serve à les divertir, à, à les faire euh, s'échapper de la réalité, voyager, rêver. C'est une bonne question, c'est clair, c'est clair. Euh, à propos du titre « Ramène-moi tu, », tu, tu aurais aimé, toi, avoir toujours 20 ans Est-ce mmh. qu'on qu perd notre naïveté, notre spontanéité Et j'espère que non. Je, je crois que non, oui, oui, tu as raison. Et du coup, tu me fais la transition directe. Est-ce que tu crois, toi, en la vie après la mort euh, Est-ce que je crois en la vie après la mort C'est le début de quelque chose, j'imagine, mais de quoi, je ne sais pas. Eh oui, on ne sait pas, on ne sait euh... pas. de l'interlude parce que tu as mis une interlude euh, pourquoi avoir mis une interlude parce que moi j'adorerais vraiment une version longue elle met du peps merci euh, pourquoi avoir mis cette interlude là de quelques cinquantaines de secondes alors euh, pour une raison assez simple c'est que je voulais faire durer le morceau euh, avec Amadou et Mariam et je voulais qu'il y ait une plage musicale où euh, j'avais envie d'un truc où on n'entend pas ma voix où il n'y avait que de la musique ouais. et effectivement si on n'était pas sur le format d'un disque, si euh, si j'avais peut-être eu plus de courage entre guillemets, je l'aurais fait durer pendant deux minutes ou trois minutes, ou cinq minutes comme comme dans le jazz où on se on des formats et, et on se permet euh, de faire euh, durer la, la musique autant, autant qu'on veut. Euh, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur scène, c'est ce que j'allais euh, te dire. Scène, mais... Tu vas pouvoir t'éclater sur scène et on a hâte, on a hâte de te voir sur scène vraiment. On arrive à la fin. Euh, J'espère que c'est pas trop long pour toi. Euh, pas du tout. Je, voulais, <rire> je juste profiter de justement tu me parlais d'interlude, Je voudrais profiter du morceau de ça pour parler du morceau avec Amadou Amariam puisque en fait l'interlude c'est le, le, la, la prolongation, le prolongement de fait les bouger. Ouais. Euh, Ben ben oui. Ils s'engagent complètement et, euh, et c'est vraiment euh, euh, c'est un truc que j'apprécie chez eux et, euh, et, et, et, et auquel j'aimerais ressembler, j'aimerais leur ressembler pour ça et j'aimerais aussi beaucoup qu'on mette ce, ce, cette chanson en, en image. Oui, ouais, ce serait magnifique, hein. vraiment euh, vraiment sans parole, voilà, c'est euh, pur, c'est authentique euh, comme... Euh, comme, comme une chanson qui, qui doit avoir sa place dans cette première partie. C'est euh, c'est très bien réfléchi, euh, parce que je pense que toi aussi, tu dois faire des choix et ça ne doit pas être facile pour toi. Ouais. Euh, J'aimerais maintenant te parler du clin d'œil à la chanson « Gentil Alouette » que tu fais dans le titre « Laisse-la ah. ». Est-ce que tu connais toutes les comptines par cœur maintenant euh, J'en connais un peu plus qu'avant, mais… Euh... Oui, j'en connais un peu plus qu'avant. Je les connais pas forcément par cœur. Des fois, c'est ma fille qui revient de la crèche en en m'enchantant en des nouvelles. <rire> euh, et puis, euh, mais mais c'est vrai que tout ça, c'est venu. Ça, c'est marrant parce que c'est une, une phase qui m'est venue complètement. Euh, je sais pas d'où ça sort en fait. Tu vois, c'était vraiment ce qu'on appelle l'inspiration dans le sens. Euh, tiens, pour pourquoi? Pourquoi j'ai pensé à ce moment-là à ça Ouais, c'est un petit éclair du rencontre... génie. <rire> ouais, je me rends compte avec le temps qu'effectivement, eh ben ma fille, elle m'a glissé plein de petites... Euh... ou là là, En tout cas, euh, parce qu'elle n'était pas forcément arrivée quand j'écrivais quand, quand tout ça encore, mais elle m'a glissé plein de petits, euh, tu vois, plein de, plein de petites inspirations comme ça, en fait. C'est génial, c'est génial. On va parler de la pochette maintenant. On y voit une douille, une alliance... Oui. La planète, une guitare, un tourne-disque, une roulette de casino, un volant de voiture intérieur cuir années 60-70, je dirais, et puis une tranche d'orange pour le peps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce petit tour à 360 et, et surtout, qui a fait cet artwork Alors, euh, l'artwork a été réalisé par Yamoy, Vincent Dessousset et Benjamin Rimbaud. Euh, qui ont euh, d'ailleurs tous les clips de Révolution euh, Part 1, 2 et 3, okay. euh, également le clip étranger, euh, ce sont des gens avec qui euh, j'aime beaucoup travailler, ce sont également des amis. Déjà, je n'avais pas envie forcément d'être sur la pochette, voire pas du tout envie d'y être. Ouais. J'avais envie d'un objet qui ait l'air d'être un, une composition artistique, d'être un peu un tableau, d'être de dire, de dire que cet objet, c'était un objet artistique. Comme la musique qu'il y a dedans, quoi, que c'est l'ambition de ce disque. Euh, ouais, parce qu'on voit l'horloge derrière tout ça. Ouais, voilà, oui. Et puis, euh, et puis, j'avais envie, voilà, de 360 de ce concept de le mettre en valeur et euh, et, et de mélanger euh, et, et comme ce disque, il est un peu un mélange de plein d'influences, euh, de plein, à la fois musicale à la fois thématique. J'avais envie que ce soit le reflet de de, de ça. Donc euh, donc euh, voilà pourquoi il y a tous ces objets qui qui font donc les camemberts de, ce, de cette ça représente, euh, ta vie, mais... ça représente ma vie ça représente les chansons il y a toujours un lien donc effectivement il y a Mama Earth donc il y a un bout de la terre il y a l'orange qui, euh, qui est euh, vous verrez dans la part 2 mais en fait c'est un cocktail c'est la photo d'un cocktail où une orange est posée dessus mmh. euh, à la douille ben ça me fait penser à, à plus jamais euh, et oui, à l'idée que de temps en temps euh, voilà quand on est trahi quand on se fait euh, quand quand les gens vous, vous manquent de respect bah parfois on a envie d'être violent d'être agressif euh, et que et que j'avais jamais fait ça dans aucun de mes disques mais là j'avais aussi envie de, de montrer mon montrer une partie de moi qui existe en fait euh, qui est de temps en temps que de temps en temps, je suis pas cool de temps en temps je suis pas cool quand on est pas cool avec moi j'ai j'ai pas envie de me laisser faire euh, parfois je, parfois je, parfois je suis énervé euh, par le monde qui m'entoure par des gens par des choses parce que j'ai mal dormi parce que euh, voilà <rire> et, et, et, et de montrer euh, bah, voilà, que je suis entier comme tout le monde et que bah voilà je suis mon but c'est pas de d'essayer d'être parfait de me montrer de d'essayer de faire croire que je suis parfait euh, C'est d'essayer justement d'être euh, d'être euh, vrai quoi. Mmh, ben oui, oui, oui. Et puis, euh, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui viennent vers toi uniquement par intérêt ou euh, ou qui viennent te grappiller un petit peu ta vie, et eh ben, euh, t'as le droit aussi de leur dire au oh, pas chez moi, hein, comme on dit en euh, ouais. Martinique, en Guadeloupe, chez moi. Voilà. Pourquoi bon. sortir la deuxième partie en février L'année prochaine Ben, ce sera juste avant l'Olympia, qui est le 25 mars 2023. Ouais. Euh c'est une manière de aussi les, laisser les gens bah, justement euh, comment dire euh, tu vois un peu euh, digérer euh, la première partie Histoire euh, de la connaître par euh, cœur pour la chanter euh, au concert aussi voilà et puis, euh, puis de remettre un petit coup de, de lumière euh, sur cet événement qu'est l'Olympia mmh. de, de laisser du temps un peu aux gens pour euh, voilà pour pas les pour pas les, les gaver ouais parce euh, que comme tu disais 25 euh, titres c'est beaucoup quand même voilà, et puis, euh, et puis parce que bah, il faut faire des choix, il faut, faut, faut donner des dates, faut se mettre des échéances, donc euh, voilà. <rire> J'ai vu euh, ta petite vidéo que tu as faite sur les réseaux sociaux. Tu parlais de mettre un ticket d'or dans certains albums. Est-ce en rapport avec la boîte de Cornflex dans laquelle on trouve souvent des surprises euh, pas vraiment, c'est euh, une, une proposition que m'a fait euh, Baco, justement, mm -hmm. et euh, je trouvais que c'était très chouette euh, de pouvoir offrir euh, des choses aux gens qui vont acheter euh, l'album en physique. Mm -hmm. euh, donc on a monté cette opération avec eux, et d'ailleurs le ticket d'or, on peut le trouver que sur euh, le, le Baco Shop, et puis... Euh, et j'ai aussi rajouté dans l'album, sous le CD, euh, un QR code qui emmène vers un site que j'ai monté qui s'appelle otari.fr et, ouais. et avec ce QR code, il euh, y aura des réductions pour les gens qui ont acheté euh, le, le, le disque en physique. Ouais. Et euh, j'en dis pas plus, je laisse la curiosité à chacun euh, d'y aller, c'est otari.fr et, euh, et, et, oui. et, et voilà, je voulais te voir, voir ce que ça propose. C'est l'anagramme anagramme de Tahirou, ouais. Autari. Exactement. Uh -huh. Ok, ok. Donc, on n'en parle pas plus de otari.fr, Voilà. Enfin, ah, vous on... pouvez en parler, tu peux dire, mais je laisse les gens aller découvrir ce que c'est. Euh, on les invite. Ouais, ouais. On les invite à aller découvrir otari.fr. donc O-T-A-R-I.fr. On... Euh, tu prépares ta tournée en France et en Belgique et en Suisse. Elle démarre le 29 octobre ouais. à l'Orient euh, chez les Bretons au Festival Insolent. Du coup, euh, on quête les Bretons. Le 3 décembre, tu seras au Rocher-Palmer à Bordeaux, j'espère pouvoir venir te voir. Puis ensuite, tu seras dans le sud de la France pour fin 2022 et en 2023, tu repartiras vers le nord pour faire un closing, donc le 25 mars où tu seras à Paris, l'Olympia. Te souviens-tu de ta première fois en 2013 Oui, bien sûr. Ouais. Ça marque les esprits ah ouais, ça marque et puis euh, ouais ouais ouais c'était euh, c'était c'était quelque chose ouais le premier Olympia c'est quelque chose de très très fort mm -hmm. Bon, à chaque fois c'est très à chaque fois c'est quelque chose de fort mais c'est vrai que euh, je me souviens très bien de, de, de mon entrée sur scène euh, la première fois à l'Olympia la sensation que j'ai que j'ai que j'ai eue et euh, d'ailleurs que j'ai dû tout de suite calmer en me disant euh, oh euh, calme-toi mec parce que euh, si, si si tu restes avec cette euh, cette émotion-là qui te prend, tu vas vouloir crier plus fort qu'eux, tu vas vouloir, euh, et tu vas pas chanter mais hurler, donc euh, calme-toi. <rire> et puis tu risquerais de perdre ta voix surtout. <rire> ouais. Et alors, ben, dernière petite question, euh, est-ce que tu envisages d'amener ta femme et ta fille Et euh, dans le cas où ce serait euh, positif, comment vas-tu t'organiser sur la tournée avec les deux femmes de ta vie donc eh bien, écoute, euh, non, c'est assez dissocié. Là, c'est les moments où je vais travailler. Euh... Si elles ont envie de venir, elles sont les bienvenues, mais euh... mais je, je je pense que ça va être compliqué. Euh... Et puis c'est euh, c'est des moments où euh... où euh, je suis avec l'équipe, tous les musiciens, les techniciens. Euh... Euh... Je ne crois pas que ce soit l'endroit pour, euh, en tout cas, pour une petite fille de, de, de, de deux ans et trois mois, euh, une femme enceinte. C'est pas vraiment confortable. C'est ça. Tu. Bah, ouais. Tu, donc. Tu. Euh, Pardon. Je reviendrai euh, dès que, à, à la fin des concerts, quoi. Mais je, je partirai jamais plus de trois, quatre jours, C'est bon. euh, ça. J'allais dire, tu vas t'absenter, mais ce sera pas très long. Voilà. Et puis quelque part, c'est les protéger aussi que de que de les garder à la maison. Euh. C'est bien aussi. Hein. Euh, du coup, pour bah, finir au bout de presque une semaine, là, euh, puisqu'on disait l'album est sorti le 7 octobre, il y a 5 jours, euh, quels sont les retours que tu as pu avoir du public euh, Écoute, j'ai plutôt de, des, des retours euh, assez positifs, très positifs même sur le, sur le contenu de l'album. Euh, après, d'un point de vue euh, commercial, j'ai pas encore de chiffres. Je sais pas trop comment euh, comment euh, t'accueillir commercialement. Euh, j'ai euh, les, les attachés de presse qu'on a engagés euh, euh, ce bagarre pour essayer de faire vivre le disque sur les médias, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de monde. Euh, je suis pas un tout jeune artiste. Je suis pas une découverte. Je suis pas non plus un, un, un artiste incontournable de la FM. Donc euh, donc, c'est beaucoup d'enjeux, de, beaucoup d'interrogations euh, sur ce qui va se passer. Mmh. Mais, euh, mais voilà, on est, on est là. Euh... <rire> en tout, est tout quoi, cas, c'est un euh... grand, grand plaisir de t'avoir sur Odeux Radio ce soir. Euh, vraiment. Euh, Est-ce que tu aurais un mot pour ton public bordelais qui t'écoute euh, bah Voilà, euh, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Euh, c'est important... Euh, c'est important de d'essayer de s'aimer, de trouver une forme de paix avec soi-même. Euh, mais c'est aussi important de important d'avoir conscience qu'on n'est pas dans ce monde où on, on doit se self love, se self photographier, se self vendre. Euh, c'est important de se rappeler aussi que et euh, eh ben qu'on est entouré des autres aussi. Ils peuvent ils peuvent être des des acteurs, de notre bonheur, parce que en fait, en prêtant attention, en étant en, en, en connexion avec les autres, mmh. euh, on, trouve, on trouve beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Bien sûr, et puis tout seul, de toute façon, le bonheur ne vient pas. C'est euh, un sentiment ouais. qui arrive en partageant avec les autres et, euh, et c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Taïro. Merci à toi. C'est cool. L'envie à qui Merci beaucoup. Tu voudrais rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé euh, Écoute, euh, non. <rire> Mais parfait. Non, non. Je, je pense qu'on a évoqué tout ce qu'il faut. Ben, on invite les auditeurs à écouter tout ton album. Vivement la suite euh, en février. Merci beaucoup. Et puis, on te retrouve donc le 3 décembre à Bordeaux au Rocher Palmer. Ça marche. Merci Taïro. Merci à toi.